ZOMBIE APOCALYPSE Zombies. Et salut tout le monde, c'est Chirelle, on se retrouve donc en live sur Twitch pour euh, ben, la, la, la mise en place donc, euh, de ce qu'on a pu voir, euh, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube, euh, de ce qu'on a pu voir au niveau des mages de Mars. Donc il y a énormément, énormément de nouveautés. Pour ça, ben, il faut aller sur la chaîne Twitch où j'ai fait la, la vidéo où j'explique je, toutes les mages qui ont été faites en mars. Il y en a eu deux le 6 mars, une le 10 mars et une le 11 mars où il y a énormément énormément d'ajouts euh, donc là je me suis mis en live euh, je vais sûrement le, le, le couper en plusieurs parties parce que par rapport à youtube vu que je vais être sur youtube ça va être compliqué donc je ferai des, des, des, des, des petites coupures et puis euh, ça fera plusieurs épisodes pour, pour, pour euh, youtube je sais que vous êtes nombreux sur YouTube à me dire « Oh là là, catastrophe, je suis paumée, je comprends plus rien. » Stop, arrêtez la panique, jouez à votre rythme. Ce n'est pas parce que les mages ont dit qu'il y a un nouveau métier, par exemple la poterie ou autre, qu'il faut automatiquement le faire de suite dans votre gameplay. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme je vous l'ai dit lors euh, de la vidéo. Ce qui se passe, c'est que euh, ils ont fini, Toplis a fini Lumberjack Dynasty, comme je vous l'ai expliqué. Et je pense qu'à mon avis, ils ont dû mettre l'équipe de Lumberjack sur Medieval. Voilà, tout simplement. Donc, euh, bah, vu qu'ils sont plus nombreux, automatiquement, le jeu va avancer un petit peu plus vite. De plus, je vous ai posté aussi le prochain bébé sur YouTube qui va arriver en 2022. Euh, Wild West, Dynasty, ça sera au pays du Far West Donc ça, ils sont en train de travailler dessus Donc ça fait deux jeux, donc Medieval plus Wild West Farmer Dynasty, qui est l'autre bébé de Topliz Lui est déjà finalisé depuis longtemps Donc là, ça fait deux jeux déjà qu'ils ont terminé Là, ils sont sur deux jeux, donc Medieval et Wild West Donc euh, je pense que l'équipe de Lumberjack est effectivement sur Medieval D'où le fait que ça avance beaucoup plus vite Mais comme je vous l'ai dit de mon côté, je trouve que ça fait beaucoup aussi d'accord, à assimiler, il y a tellement de choses qui changent, c'est un petit peu dommage, euh, donc ce serait un petit peu le message que je passerai à Topliz c'est euh, mollo, mollo parce que pour les nouveaux joueurs, un ça peut leur donner envie d'arrêter le jeu ce qui serait dommage, et de deux euh, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses d'un seul coup, alors soit c'est rien pendant trois mois comme je l'ai déjà dit, soit c'est tout tout de suite. Voilà. Et on se tape quatre mises à jour d'un seul coup avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui changent et qui changent le gameplay. Donc il serait bien que Toplease, Please, euh, que j'adore, hein, mais bon, il, il soit mollo. Voilà. Voilà. Euh, bon, pour les, les anciens joueurs comme moi, ça va sur des parties avancées, on s'en sort et encore, je vais être honnête avec vous, euh, on patoge aussi. Il y en a même, comme je vous l'ai dit, qui ont recommencé leur partie de zéro tellement il y a des changements partout, et, euh, et puis bon, il ben y en a d'autres qui essayent de tenir le coup, donc moi, ma partie, ben, euh, du coup, vu que je fais le Let's Play avec vous sur Youtube, comme vous me l'avez demandé, je suis repartie de zéro, comme on, comme on le voit sur le Let's Play, ma partie avancée, je suis pas trop retournée dessus, donc euh, je peux lui dire adieu, je pense, je peux pas faire tout, donc on va continuer ça, on va essayer de mettre en place quelques, quelques on va regarder déjà tout ce qu'ils ont parlé euh, au niveau de la nouveauté, j'ai marqué quelques trucs, donc on va vérifier certaines choses. On ne va pas pouvoir tout vérifier, puisqu'on n'est pas assez avancé dans la partie pour pouvoir voir euh, si tout est possible. Mais au moins, on va regarder euh, certains points euh, que j'ai relevés. Et puis, euh, ben, on verra ce que ça donne. Et on continuera aussi notre let's play, parce qu'on n'avance pas beaucoup hein, avec euh, toutes les vidéos que je vous ai fait sur l'image. Plus euh, le test que vous avez vu euh, du jeu euh, qui m'a retardé euh, avec mes collègues euh, sur Echo. Ben Voilà, donc ça c'était un jeu très prenant où il fallait, fallait s'investir énormément. Donc vous en avez pas pâti, YouTube, je m'en excuse. Donc je me rattrape puisque maintenant on a fini le test de ce jeu. Donc euh, je suis beaucoup plus disponible pour me relancer sur Medieval. Donc on va continuer la partie. Alors déjà, j'ai pu remarquer au lancement du jeu qu'ils ont changé. Euh, on avait un écran avant noir là, ils ont mis le, le gros titre là, comme ça, Medieval Dynasty. Euh, en écran euh, complet et on a un petit, euh, une petite pièce médiévale dynastique qui tourne bon ça c'est un détail mais ça ça a été mis en place donc on va continuer notre partie j'ai un petit peu peur euh, de ce qui m'attend alors j'étais restée en hiver euh, je crois qu'on avait dit qu'on qu devait passer à la couture niveau 2 déjà mais on va d'abord aller vérifier tout tout tout tout tout tout tout euh, ce qu'ils ont dit on va regarder l'arbre des compétences, on va regarder les talents, on va regarder tout ça. On va surtout regarder si on a les PNJ, la euh, Falibor, euh, et, euh, John et Théobalt pour voir s'ils sont, si on les a déjà recrutés et s'ils sont au bon poste puisqu'ils avaient donné des, des nouvelles directives par rapport à ça. Alors bien sûr, je ne construirai pas comme d'habitude avant euh, la fin euh, de l'hiver hein, pour les taxes. Alors, euh, ce que je voulais voir aussi, c'est au niveau des coffres. Alors. Nous avons 2000, ça, alors au niveau des coffres, j'ai regardé par rapport à une des vidéos que j'avais fait, euh, le stockage général, il a été augmenté de 1000. Alors, c'est-à-dire que, moi, j'ai deux stockages, comme vous le savez, si je vais euh, sur la map, alors, échappe, je vais sur la map, voilà, donc j'ai un stockage qui est ici, et j'ai un autre stockage dans mon village. Donc, euh, j'avais une capacité avec ces deux stockages de 1000. Euh, C'est ce que j'ai noté quand j'ai regardé euh, la, la, de, la dernière vidéo du Let's Play. J'avais 1000. Et là, maintenant, euh, je suis à 2000. Si je ne dis pas de bêtises, on re-regarde. Hop, je suis à 2000. Donc, ils ont augmenti, augmenté la capacité de stockage de 1000, en fait. 500 par, euh, 500 par euh, stockage. Déjà au niveau du stockage général. Donc le mine pertuit, ben, on va le reprendre puisque maintenant on peut le revendre. Bien que, bien que, bien que, bien que, euh, on peut s'empoisonner maintenant. Donc euh, c'est à voir. En mangeant une viande qui est en dessous de 13%. J'en ai pas là, on va aller faire un tour au niveau des stockages. Ça, ça m'intéresse. Donc au niveau du stockage général en tout cas, on est passé d'une capacité de 1000 à 2000. Donc si vous en avez qu'un seul, vous devriez avoir maintenant 1000 au lieu de 500 voilà donc j'espère que là je suis claire ensuite on va aller vous faire un tour du côté on va reprendre le mine pertuis ça on l'a fait on va aller euh... j'ai des frises ou c'est moi non c'est moi alors on va aller au niveau de la grange quand il fait nuit c'est top on est bien en hiver donc on va attendre un petit peu Pourriture, on n'en a que 3. Là, ici, le stockage de la grange, alors je l'avais noté, il était à 100 kg. Il a augmenté aussi euh, de, de 150. Donc, on était à 100 kg. Le stockage de la grange, est passé à 250 kg. Donc, ça, ça a été augmenté. Pas de problème. Donc, ça, c'est bon. Donc, on a bien ici euh, toujours la durabilité de, de, de nos divers euh, outils ça, il n'y a pas de problème non plus. Par contre, vous voyez euh, les houes que j'ai mis dans le stockage, ils s'en sont servis. Euh, la où en fer, par exemple, elle est qu'à 85%. D'accord. Ok, donc ça a surveillé. Donc, les outils s'usent au fur et à mesure qu'ils les utilisent. Ça, on le savait, mais je voulais le vérifier. Histoire de... Alors, pour sortir d'ici, je me perds à chaque fois la nuit. Alors, euh, je voulais voir aussi... On va aller voir la nourriture. Alors, est-ce que je peux mettre la, la torche Ouais. Alors, parce que là, je vois que dalle à chaque fois. Salut des pannes. Ah oui, pour une fois, tu es en live. Tu vas bien Alors, au niveau du stockage de la nourriture. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. On avait un stockage de 200. Ils l'ont bien augmenté. Ils l'ont augmenté énormément. Il a augmenté de 300 kilos. Ce qui n'est pas mal. Ce qui est pas mal. Alors, on va pouvoir y mettre nos champignottes là. Hop. Alors, ce que je voulais tester aussi, c'est si j'en ai, c'est une viande, pour voir si on peut vraiment s'empoisonner. Ça m'intéresse. Quitte à mourir. Non, je plaisante. Mais, enfin, donc, la viande, c'est là en dessous de 13%, on s'empoisonne. Hein, donc, euh, à voir. Hein. Donc, ok. Super, oui. Et toi, pas mal de nouveautés, là. De quoi s'y perdre J'attends avant de recommencer une nouvelle partie. Ouais, mais enfin... Tu te perds sans te perdre, en fait. Euh, c'est pas parce que tu as les nouveautés qui sont mises qu'il faut les appliquer au taux direct, quoi. Il tu... faut jouer à ton rythme. Après, c'est vrai que là, ils ont fait fort. Euh, mais comme tu as Lumberjack qui est terminé, j'ai rien à manger sur moi, d'ailleurs. Comme t'as Lumberjack qu'ils ont fini, je pense que l'équipe de Lumberjack est allée sur euh, sur, Topliz, sur, euh, sur euh, Medieval. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'ils avancent plus vite, D'autant plus que je sais pas si tu as vu, mais il y a un autre bébé qui, qui va sortir en 2022 euh, sur, sur euh, Weed West, West Dynastie. Euh, qui va être euh, le même style que Medieval et que les autres qu'ils ont fait avant dans le même topo, mais au niveau du Far West. t'as les 5 hommes ce matin. Ben mince, je regarde, je pas vu. Ou alors t'as pas le même pseudo sur Twitch que sur euh, Youtube, je sais pas. Mais merci pour ton gomme, si tu as mis. J'ai dû, dû commenter, mais tu ne dois pas avoir le même, le même pseudo. J'ai le même petit lapin. Ah, es, c'est Mathieu. Ok, ma... oui, bah, je viens de te répondre à l'instant. À l'instant, je viens de te répondre, je crois. Donc, on va se prendre des viandes rôties. Tant qu'à faire, elle euh, est à 50%. Ça, là, on va... Il y en a 6, on va les prendre. Euh, c'est pas ça que je veux faire, évidemment j'ai fait n'importe nawak, c'est la faute à des pannes qui me troublent, voilà, c'est le désavantage des lives, non je plaisante, hop, euh, ici vient de rôti, ben ça je le veux, hein. on va tout prendre parce qu'on n'a plus rien à manger, alors euh, stockage, donc c'est bon, Allez, ici j'arrive jamais à m'en sortir, on va aller voir au niveau de cette maudite taverne. Alors, le stockage. Allez, la torche qui a cramé. Ça commence bien. Alors, au niveau des stockages de la... Alors, attendez. Stockage euh, de la taverne, il était à 100 kg. Alors là, par contre, celui-là, ils ne l'ont pas augmenté du tout. Ce qui est un gros problème. T'es innocent T'es sage Voilà, ça va. Là, voilà, il est tôt. Enfin, il est tôt. Il est midi 46 quand je fais le live. Donc... Euh, en général, je suis plus en live le soir, mais euh, là j'ai trop de trucs à la bourre avec l'autre jeu. Donc j'ai dit allez hop, je fais le live de médiéval. Ça sera fait. Je le diviserai en plusieurs morceaux et je le reposterai sur, un, sur YouTube. Donc là, par contre, ça me dérange. Là. Ça, c'est pas bon. Euh, on avait déjà du mal avec le coffre de la grange, J'avais tout ce qu'il demande. Et là, on se retrouve, parce que là, on a les bols. Il faut y mettre les bols dedans. Il faut y mettre les, les, les, les seaux. Il va falloir aussi mettre maintenant qu'il y a l'alcool tout ce qui est, euh, enfin du moins si on a un tavernier, il faut au moins euh, mettre tout ce qui est euh, pour faire les jus, pour faire la bière, donc euh, les chopes, les, les, les autres verres là pour le jus. Et, euh, et puis il faut mettre aussi les ingrédients, donc je pense qu'ils n'ont ils ont pas, pas du tout augmenté ça, ça, ça, me, ça, ça me dérange. C'était quand même un des stockages les plus embêtants depuis le début du jeu. Bon, bref, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. Donc ici c'est pas bon, donc ils n'ont pas augmenté le stockage Alors, euh, vu qu'on est en hiver, on va pas construire du tout jusqu'aux taxes Parce que je j'ai pas envie de payer 3 millions de taxes Alors ce que je voulais voir aussi Alors d'après ce que j'ai noté, euh, hop hop hop hop au niveau des compétences Alors, connaissance en extraction, on l'avait Chasseur de trésors, on l'avait Master of destruction, c'est de celui-là qu'ils avaient parlé donc là, on n'a pas de points, mais comme on a une épouse, on peut lui demander de nous remettre nos talents à zéro. Je pense que c'est ce qu'on va faire pour test. Alors, allow you to cover, recover all your resources when destroying. Alors, ça veut dire qu'en fait, quand vous allez détruire une maison, si vous mettez ce talent-là, euh, bah, tout simplement, vous allez récupérer building module Vous allez récupérer en fait, euh, alors je ne sais pas si c'est la totalité, ou au moins euh, vous allez récupérer les, les compos de, du bâtiment que vous allez détruire. Ça c'est pas mal. Donc ma, mon épouse va devoir me remettre mes compétences à zéro. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Force de la nature, on l'avait déjà. Faire avec la terre, hein, euh, 5% de ça, on l'avait déjà. Mineur prudent, mule, maître des fouilles, je crois qu'on l'avait déjà. Euh... Tu, tu, tu, réduction, voilà, ouais, c'est des trucs. Euh, ça ici on l'avait. Donc euh, tu, tu, tu, tu, tu, tu. au niveau chasse. Steady end. De toute façon, tout ce qui n'est pas en français, à mon avis, c'est les nouveautés. Donc, Steady End. Euh, avoir la même plus ferme, c'est pour le chasseur, c'est ce que je vous avais parlé. Donc c'est celui-là qu'il faut mettre. Donc euh pour avoir la main qui tremble moins je suppose quand on tire à l'arc mais bon moi je ne fais pas l'arc euh, vous avez 10% de chance d'être un peu plus stable d'aboutir à votre tir quoi en fait l'autre c'est quoi le Prowler se faufiler fait 25% de bois à moins ouais c'est le furtif on va dire tout ce qui est furtif on fait moins de bruit quand on s'approche d'un animal. Euh, Prédateur, je ne sais plus. 10% de déplacement plus rapide en se faufilant. Hop, on l'avait. Alors, chasse, chasseur attentif, on l'avait pas. 15% de chance en plus de ressources supplémentaires. Elle serait des animaux sauvages. Donc, on prendrait 15% de ressources supplémentaires. Ok, ok. Ok. Chasseur expérimenté, perte de durabilité des armes, de mêlée à distance 5% plus lente. Mettre des pièges, alors, plus une limite de pièges euh, plus importante. Ou à ça, la limite, euh, les pièges, euh, on peut, ne on peut pas en poser 50, ça ne nous en rajouterait qu'un seul. Mais bon, ce pas vraiment super important. Au niveau agricole, alors, les, les champs, les cultures, les animaux connaissances agricoles 5 points de compétences en plus provenant des activités agricoles. Moi j'ai mis quoi là, ici, je ne sais plus. on va falloir que je refasse l'arbre avec mon épouse, je vais pas la, la réveiller. Hein. 5 points de compétences Le skilled farmer, increase the chance for one additional collect crop of vegetal Alors ça c'est euh, avec celui-là, vous aurez 25% de plus de chances de collecter... Euh, des graines ou des euh, des euh, des semences plus importantes. C'est-à-dire, si vous avez planté des choux, vous aurez 25% de chance d'avoir plus de graines et plus de choux ou plus de carottes. Enfin, bref, voilà. Alors, fermier vigilant, perte de durabilité, non. Signaleur de village, ça y était pas à ça. Sifflez pour invoquer votre monture. Oui, mais ça, on n'en est pas aux chevaux, non. Maître fermier, les outils agricoles utilisent 10% de s'en fout. Je voulais voir par rapport au verger s'ils ont mis quelque chose. 10% de plus d'activité agricole pour les 10 prochaines secondes. Jusqu'à mince, on s'en fout. Cavalier habile, skillet or catman, increase the yield or char by 10%. Non, carotte, cavalier de nuit, c'est pour les chevaux. Je sais pas. Apparemment, il n'y a pas... Euh... Qu'est-ce qu'ils avaient dit au niveau des, euh, des nouveaux talents je l'ai foutu le papier. J'en ai tellement, si vous saviez, au niveau des papiers. Tac euh, toc, toc, toc, toc. toc, toc. Je suis en train de regarder les nouveaux talents, il y en aurait en extraction. Alors, agriculteur, fermier qualifié et verger qualifié. Alors, agriculteur, fermier qualifié, Skelet farmer, ça doit être ça. Fermier qualifié et, et, et, et, et, et, et, et, et, et j'ai dit. Verger qualifié. Ben, ou je suis bigleuse, ou je le vois pas. Ça doit être ça. Voilà. Increase the yell oh char, C'est celui-là. Skill aide au C'est le skill pour les vergers. Ok. Jusque-là, on est bon. Ensuite, au niveau diplomatie, il n'y avait rien de nouveau. Survie, on l'a euh, vu. Euh, chasseur, on l'a même ferme, mais on l'a vu. Diplomatie, il n'y a rien. Ah si, empathie, normalement. Empathie. empathie. Ici, ouais, c'est ce qui n'est pas traduit, en fait. Hein and uh, during the conversation the personality of the is visible with make it easier to improve relationship and flirting alors pendant la conversation euh la personne euh de votre interlocuteur est visible euh et vous avez plus de chance euh qu'il approuve les la, le, de monter le côté amical, si vous voulez, ou recrutement comme vous préférez, et le flirt en même temps. Ouais, c'est un peu con si on, on parle à un homme, quoi. Va voir. Faux faut, faut test. C'est toujours pareil, les nouveautés, faux test. On a la main du roi, euh, 25% de chansons à s'en laver. Donc, oula, j'ai les cervicales qui ont craqué. Je sais pas si ça s'est entendu, mais alors ça a bien craqué. Bref, on s'en fout. Je craque. Alors, au niveau survie, donc on, a, on en a un point en survie, c'est entêté et insensible, insensible. alors insensitive en anglais. Euh, au, niveau, au niveau de la température, 2 degrés Celsius, on tolère 2 degrés Celsius de plus. Ça peut servir en hiver, maintenant que les vêtements ont un impact sur les saisons. Solide comme un chêne, niveau 2, je l'avais mis moi je crois ça. Non, je ne l'avais pas mis Hmm. D'accord. Il faut vraiment que je revoie mes talents. Et l'autre, c'était quoi euh, Tac, tac, tac. Insensible et entêté. It's strong. Entêté. 25% bigger alors avec entêté vous avez la possibilité de euh, résister 25% euh, de plus à l'alcool aux effets néfastes de l'alcool qui ont été instaurés depuis la mâche ok donc pour ceux qui ont l'intention de se prendre des cuites comme ça a été dit dans le commentaire je sais plus par qui d'ailleurs sur youtube ben euh, voilà ramettez ça vous résisterez plus à l'alcool vous aurez moins de chances d'être bourré et de devoir aller dodo Ok, niveau artisanal, bon, je pense pas qu'il y en ait des nouveaux. Euh, trans non, il n'y a rien du tout. Donc on a vu au niveau des talents, donc va falloir qu'on les qu qu voit avec notre euh, chair et tendre. Au niveau du journal, on a été où On a chasse de nuit. Et puis on avait l'arc Manquant, pardon. Alors, récompense, là, il fallait qu'on... Il me faut cette compétence en réel pour l'alcool. Ah, pas boire, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut qu'on parle à Huberta. Mais ça, faut qu'on chasse de nuit d'abord. Je pense qu'on va à la faille. On va, ça va être une quête faille la chasse de nuit. Parce que je ne vais pas pouvoir émettre et, et tester la, la mage. Avancer un peu le let's play. Le arc monde à la limite, ça, on peut le faire. Il faut qu'on gagne des points en artisanat aussi. Alors, ils, ont, ils avaient aussi ajouté euh, des bâtiments. Donc on verra ça. Euh, au niveau de la carte alors ça ça m'intéresse ils ont dit qu'il y avait un arbre commémoratif alors où il serait ce, ce, cet arbre là est-il visible déjà alors déjà comme ça moi je vois perso je vois pas l'arbre. alors peut-être qu'il faut le découvrir comme les chariots hein, qui traînent un petit peu partout sur la map mais enfin on va regarder arbre commémoratif où c'est qu'ils auraient pu foutre ça non moi j'en vois pas on va regarder là, on va, dans, on va aller regarder dans les filtres. Habitants, nouvelle quête, quête cible. J'en ai une où là, j'ai vu un point d'interrogation tout à l'heure. À Gostavia, j'ai une quête cible à Gostavia. Euh, toc toc toc bâtiment, bâtiment de stockage. Je, on va regarder par les filtres. Hein. Euh, Principal, personne, on s'en fout. Euh, les quêtes, hein. là c'est les quêtes du roi, c'est les défis. Euh, Quête cible. Ah, j'en ai plus que ça. Hein. Les quêtes cibles, j'en ai à Branica, à, ba à Baranica et à Gostavia. Ok. Tous les bâtiments, bâtiments agricoles, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, on s'en fout. Euh, joueurs, petites maisons, ça c'est les maisons, les habitations. Extraction, chasse, pavillon de chasse, cabane de pêcheurs, non. Culture, non. Il euh, n'y a pas d'arbre là-dedans, non plus. Non plus. Piège, filet, ça, j'en ai pas mis puisque moi, je développe pas la chasse. Non, en fait, je pense qu'il va falloir le trouver, l'arbre. Ça, j'en suis pas très sûre, mais euh, je le vois pas, en tout cas, sur la map. Il n'y a pas euh, d'arbre commémoratif visible, donc je pense qu'il va falloir le trouver, comme il va falloir trouver les chariots qu'ils ont rajoutés pour pouvoir. Euh ben loot déjà ce qu'on va trouver autour des chariots et puis il va falloir trouver cet arme ah ben il nous facilite la vie tiens c'est agréable, bon bref au niveau de la gestion ce que je voulais voir c'est si on avait recruté les fameux PNJ dont ils ont parlé il faudra qu'on regarde aussi le système de l'alcool dans la taverne alors voilà c'est Falibor alors est-ce qu'on a un Falibor non on n'a pas de Falibor qui doit être un artisanat donc si vous l'aviez mis ailleurs il fallait le sortir et le mettre en artisanat il y avait John et Théobald qu'il fallait mettre en forgeron. Ben nous, on n'a pas de problème parce qu'on n'a aucun des trois. Voilà. Nous, on a Jaroniouv. Hein. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, leur truc. Mais enfin, nous, on a lui qui est forgeron. Elle ou lui, je ne sais pas, lui, lui, lui. Donc, on n'a aucun des trois. Et je pense que s'ils les ont mis, ce qui est important, On faut rajouter un œil sur eux. Alors, donc, Falibor, il est à... Tac ta tac... Falibor, je ne sais plus où c'est qu'il est, je regarderai ça, mais je pense que s'ils les ont mis en avant, sont, ce sont des PNJ qui ont l'air importants, du moins au niveau de leurs compétences, je pense que c'est des, des PNJ qui sont importants, donc euh, hop, hop, je vais les retrouver hein, sur mon papier quand je vous ai parlé de la mise à jour. Hein. Faut juste que je regarde, il y en avait quatre pages quand je vous ai fait le, la vidéo sur sur les mages. Euh, tuc tuc tuc tuc tuc, si ils sont. Alors, ouais, voilà. Fallibor, il était à Borovo. Et euh, John, il était à Ornica, était au à Lesnika. Voilà. Donc ces trois PNJ, je pense qu'ils sont à recruter, puisqu'ils les ont mis en avant, je pense. On, on ira voir à Borovo de toute façon euh, si, euh, si ce fameux Folibord Falibord, déjà il est, euh, il a des compétences intéressantes donc si on venait à le recruter il faudrait construire une maison mais si on le verra après l'hiver mais déjà aller voir au moins s'il est intéressant ou si c'est pas du tout le cas au niveau de technologie alors abri à bois maison machin truc alors est-ce qu'ils ont ajouté euh, normalement il devrait y avoir des choses ajoutées puisqu'il y a la poterie a le machin donc ça ça va être dans l'artisanat pavillon de chasse, pêcheur, il y avait le problème de cet atelier, là qu'ils appellent atelier, alors qu'on en a déjà un, au niveau des euh, de l'agriculture, donc grange, poulailler, porcherie, abri à bois, stockage de nourriture, grange, bergerie, étable, tout ça on l'avait, stockage 3, grange 3, voilà, on a la ruche, et les vergers maintenant, donc, il faudra bien penser, quand on fera un verger, comme je vous l'avais dit, ce n'est pas euh, les champs. Il euh, faudra bien prendre verger ici. Mais il faut avoir l'agriculture, il faut avoir 1000 points. On en est loin, hein. on n'est pas prêt de planter une cerise euh, ou autre. Il hein. faut avoir 1000 points dans la compétence pour pouvoir avoir les vergers. Donc ça concerne la ruche 9000. Donc vous voyez, les dernières nouveautés, c'est ce que je te disais de dépannes. En fait, ce n'est pas la peine de vous stresser. Parce qu'en général, dans l'image, euh, ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes pas dans une partie avancée, euh, vous n'aurez pas les points nécessaires. Donc, euh, regardez ici sur la gauche, vous avez les, les vergers, vous les aurez que quand vous aurez développé l'agriculture et que vous aurez 1000 points. Voilà. Pour les ruches, ce sera 9000 points. Voilà. Et puis après, bon, les autres, on les connaît. Donc, euh, moi, dans ma partie perso développée, je m'en étais arrêtée. Avant que je me lance dans le let's play, euh, que je relance le let's play pour vous euh, au niveau d'une nouvelle partie, je m'étais arrêté, moi j'avais l'écurie. Donc euh, voilà. Donc il y aurait eu... Moi ce qu'il aurait fallu que je fasse dans ma partie, c'est la ruche et le verger. Donc voilà. Nos prises de tête, nos speeds. Non, pas... c'est pas la peine que tu. Euh... Après, c'est toi qui vois. Hein. Euh, vu qu'il y a des. Quand j'ai recommencé uh, dépanner le let's play euh, avec vous, moi, toutes les conversations que j'ai eues au début du let's play, <coughs> pardon, je ne les avais pas eues euh, dans ma partie à moi. Donc après, il y a des nouveautés au niveau dialogue et tout. Donc il y en a beaucoup, comme je vous avais dit, qui, a, qui, ont, euh, qui ont recommencé une partie de zéro, voilà, afin de découvrir toutes les nouveautés. Soit il euh, y en a qui continuent leur partie comme ça. Ça, c'est un choix. Mais là, bon, comme on, on peut le voir, hein, c'est surtout pour les parties avancées, ceux qui ont déjà les chevaux et tout. Donc, no speed, ce n'est pas une obligation. Et puis, prenez votre temps pour jouer, quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut le mettre. Voilà. Il faut, faut déjà regarder. Déjà, il faut vérifier aussi si, comme ils l'ont dit, on peut aussi revendre tout ce qui est mille, pertuis, bâtons, pierres, etc. etc. Ça, on va aller le voir quand il va faire jour. Mais apparemment, au niveau des prix, ça a chuté. Donc, on regardera ça. Donc, pour monter l'agriculture, hein, vous avez les compétences qu'il faut faire là. Les semis, les récoltes, les récolte de légumes, les animaux, la tente des moutons. Mais ça, on en est loin, du moins dans le let's play, puisque je suis à la bourre. Et ça encore, je en suis née. désolée. Donc là, de toute façon, nous, il faudra qu'on mette... Alors, il y avait un truc là qui me gênait. aussi, c'est qu'ils ont foutu cet atelier 3 Atelier machin truc là. Euh... Je vous en avais parlé dans la vidéo, là, le fameux atelier où soi-disant on pourrait mettre euh, tout dedans. Je... Parce qu'on a un atelier, maintenant on en a trois. Alors, parce que l'atelier, moi dans mes parties, avant toutes ces mages, je ne m'en servais absolument pas. Puisqu'on n'avait pas besoin des... des bols. Alors maintenant il va falloir que j'achète la shop, mais ça j'ai le temps. Euh, la forge 1, il faut qu'on la passe en forge 2 si je l'ai débloqué. Alors l'atelier 2. L'atelier 2, euh, les coupes en argile, les tasses en argile, les bouteilles en argile. Ouais, ça aussi, l'argile, ça va être, ça va. Il faut qu'on le régule aussi dans l'abri d'excavation. La forge 2, il faut qu'on la passe. Euh, couture 2, il faut qu'on mette aussi. Taverne 2, on ne l'a pas encore, mais la couture, forge 2 et tout, va faire casser tout ça. Et ça nous permettra de voir, une fois l'hiver passé, ça nous permettra de voir si effectivement on récupère. En ayant mis le talent, euh, si on récupère les, les compos, ça faudra vérifier. Et euh, donc, cet atelier, c'est quoi là? Et là, on peut faire les bouteilles. Voilà, et dans l'atelier 3, donc vous voyez, c'est dans les parties avancées. Donc, nos stress, jouez à votre rythme. Voilà, simplement, va falloir, il euh, faut le savoir. C'est dans l'atelier 3 qu'il y a les bouteilles d'hydromel et les bouteilles de vin. Et les bouteilles de bière aussi. Voilà, donc l'atelier qui avait qu'un seul niveau avant, euh, qu'on a fait dans le, dans le Let's Play EP11, EP ça c'est le P12. Hein. Qu'on avait construit l'atelier pour pouvoir faire les décorations. Ben, euh, tout simplement, ils ont mis deux niveaux supplémentaires, Donc pour, la, pour tout ce qui est alcool. Donc euh, vous avez le temps. Parce que l'atelier euh, 2, on a quoi là-dedans euh, Panier en osier, bol en argile, bouteille en argile... Cruche en argile, coupe en argile, donc ça peut-être que ça peut passer. Mais par contre, atelier 3, il faut avoir 3500 points en artisanat pour pouvoir le craft. Pour pouvoir le, le, le, le level up en niveau 3 et débloquer les. les euh, Ce qu'il nous faut là, les, les bouteilles pour l'alcool, etc. Donc, nous no stress, Nous stressons. Ils ont bien géré le truc. Je pensais plus de panique que ça, quand même. Plus de panique que ça. Et là, euh, non, il n'y a rien de neuf. Ok. Bon, ben l'arbre, apparemment, il est à trouver. Donc, sans se balader. Ah ben, on n'a pas fini, alors. Ok, ben, c'est à voir. En tout cas, on n'a pas les PNJ concernés. Il faudra qu'on regarde ce falibor, là. Voilà. Hop. Alors, on est en hiver. Euh. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre Ben Fadi hein. on va aller voir euh, en face et on va regarder aussi en même temps si on voit des chariots qui se baladent. Alors, normalement, le live est fluide. D'après ce que je peux voir, j'ai pas de retard d'image, j'ai pas de saut d'image, rien du tout, j'ai pas de perte. Donc il faut regarder s'il y a des chariots, ils ont implanté les chariots. Il me semblait en avoir vu un par là. Je sais qu'il y en a un pour aller vers chez Sambord qui est accidenté, donc faut vraiment faire gaffe autour de nous. Il est près d'un pont. J'en ai vu un près d'un pont en me baladant. Ça doit être là-bas au fin fond. Mais on va d'abord aller à Borovo voir ce fameux Falibor s'il vaut le coup. Ça m'intrigue un petit peu. Là, on a des biches, on s'en fout. Je ne sais plus comment je cours. Voilà, je saute ah, comme ça. Euh, bah oui, de, de passer de jeu en jeu, je me pomme dans mes touches. Hop. Et on ira voir de l'autre côté du pont là-bas. Enfin l'autre pont, il me semble qu'il y a un chariot à côté. Parce que je suis allée aider une, une collègue américaine euh, qui débutait le jeu. Et euh, par rapport au Al il y avait un, un chariot euh, à côté, abandonné. À moins que ce soit celui-là, pont. Je sais plus dans sa partie comment c'était, je m'en avais plus. Euh, non, là, il n'y en a pas. Ok. Ça doit être le pont. Alors, je sais qu'il est à côté d'un pont. Enfin, il y en a sur toute la map. Hein. Donc, va falloir faire gaffe en se baladant. Voilà, on est à Borobo. Il faudrait peut-être que je m'occupe de mes quêtes aussi, avant qu'elles soient fail, bien que ça n'ait pas un grand impact majeur. Hop, euh, hop, hop, hop, hop, hop. Alors... Donc là, on, on perd un petit peu de temps, mais tant pis. On regarde un petit peu. Alors, il y aurait un Falibor ici. Mais il me semblait qu'on avait regardé et qu'on n'avait rien trouvé de sensace ici. En hein. a euh, Ici, j'ai qui Henrik Rock. Super. Je ne vois pas de Falibor, moi. Et je suis bien à Bouroubo. Ouais, je suis à Borovo. Falibor à Borovo. Euh, normalement, ils sont autour du feu. Enfin, on va regarder. Alt. Donc là, on a elle qui est en deux niveau 3. Elle est en diplo et en pêche. Je m'en fous. Euh, là, on a un niveau 3 en extraction. Je m'en fous. La 2 niveau 3, champ et diplomatie. Je suis en train de buter ma stamina. Ils ont mis des nouveaux sons. Des fois, ça surprend. Hop Ici, 2 niveau 3, Un empêche et un artisanat. Ok. Et nous, on voulait quoi On voulait trouver un PNJ dans le Let's Play 11. Ans. Un PNJ qui était niveau 3. En champ pour pouvoir l'agrandir, puisque le verger, on n'y est pas encore. Pour agrandir le champ, il nous fallait un PNJ, niveau niveau 3 dans deux compétences, euh, artisanat et champ. Et par contre, je ne vois pas de, de Falibor ici. moi. Rock, Ewald,a Henrik, Aldaber, Caniber, Wiber, Poznan, Dargorad. Falibor, mais Falibor, il n'est pas du tout recrutable. Falibor, il n'est pas du tout recrutable. C'est euh, le forgeron d'ici. C'est ça, hein ouais, Falibor, c'est le vendeur d'ici. Qu'est-ce que c'est cette affaire chelou encore Il est roupi, donc je peux pas lui parler. Ok, Falibor, en fait, il n'est pas recrutable. C'est... Euh... Pourquoi ils ont ils ont dit ça, en fait Falibor, c'est le forgeron de Bourouvo. Celui à qui on achète euh, les trucs. Donc, ça doit être pareil là-bas. Est-ce qu'ils ont mal tourné leurs trucs Je sais pas. En tout cas, ils ne sont pas recrutables. Enfin, Falibor, en tout cas, ne l'est pas. Il faudra voir pour les autres. On va aller voir... Euh... Je vais ramasser euh, des trucs en passant. Comme ça, je vais voir si je peux les revendre. Alors, volontairement, je prends sur moi des bâtons, des pierres, histoire de voir si on peut revendre ça. J'ai mis mine pertuie. Et il y a des nouvelles baies aussi, mais ça, c'est pas l'hiver qu'on va le trouver. Au niveau euh, de ma gestion... Niveau nourriture, le bois, pardon, ça va. Niveau nourriture, c'est plus que la normale. Tout le monde est heureux. Ouais, c'est bon. Euh, donc, Alors, je suis partie à l'arrache sans euh, sans rien pour me défendre. Mais bon, c'est pas grave. Hop, hop. on va courir c'est quel bouton déjà Donc je sais que c'est près d'un pont vous allez me dire il y en a plein des ponts je serais d'accord avec vous hop là c'est quoi ça non c'est un caillou j'y voyais que dalle euh, hop hop hop hop hop hop bon c'est pas grave si je fail mes quêtes je veux juste voir. Euh... Je sais plus où était euh, ma collègue américaine, mais. Euh... Donc, ça, c'est notre pont. À nous. Il n'y a pas de, de chariot accidenté à côté. Donc, là, je vais faire gaffe, parce qu'il y a les sangliers, les buffles et tout, et quanti là. Hop. Je continue. Il y a notre pont, il me semble, non où j'ai rêvé Non, j'ai rêvé. Ah oui, mais il est loin, le pont, là-bas. Hein ok on ira voir plus tard en se baladant de toute façon on, on va euh... Oups, on va trouver j'espère des ponts des, des chariots des ponts aussi on va tout trouver on essaye alors euh, oui ce que je voulais paramétrer aussi que je voulais changer euh, c'était euh, au niveau de l'abri euh, d'excavation Puisqu'on va avoir besoin de l'argile maintenant pour la poterie, mais ça aussi on en est loin. Donc il va lui falloir la pelle, on lui a mis déjà d'ailleurs. Euh, donc ici, euh, c'est pas le stockage que je veux. Donc au niveau de la gestion, euh, bâtiment. Tiens, on a un nouveau st statut artisan. Ah, ça se présente différemment ça maintenant, ça, ça, ça va être un plaisir. Euh, F. À ah, la taverne. Oui, pas. Alors on a un avertissement maintenant ici. Dans les bâtiments. On a un avertissement quand il y a quelque chose. Donc ça veut dire là, hop, on se met dessus, on sélectionne, on appuie sur F. Et ça nous dit euh, qu'en artisanat, les ils sont classés donc maintenant par... Euh, par catégorie, par compétence en fait. Donc là, en artisanat, on a la couture, la taverne, la forge. Tous les métiers qui nécessitent de l'artisanat, et ensuite donc culture, on va avoir la grange, la euh, la, grange, ouais. la chasse, le, le pavillon, l'extraction, on a l'abri à bois, et l'abri d'excavation, et habitation, ouais, voilà. Donc ils ont rangé ça comme ça, ce qui n'est pas plus mal, parce que c'était un petit peu le bazar avant hein, pour trouver. Donc ça c'est un bon point ce que je voulais voir c'était pas ça c'était ici euh, taverne on n'a pas de travailleurs c'est normal parce que ça c'est moi qui le fais. stockage on a vu euh, je pense qu'on aura aussi l'alerte si nos bâtiments sont abîmés on va vérifier mais je pense qu'il y aura une alerte ici aussi qui a un problème avec le bâtiment ou peut-être pas à voir donc euh, je voulais je voulais je voulais euh, extraction l'abri d'excavation alors qu'est-ce qu'on lui avait mis On lui avait mis qu'on qu ne voulait pas d'argile. Hein. Donc on va lui en mettre. Puisque la poterie va en demander. Donc autant en avoir. On n'a pas besoin de 50 000. Par contre calcaire, euh, je ne sais pas pourquoi s'est coutures on pose dans le calcaire. Pierre, j'en ai pas tant besoin que ça. Calcaire par contre, il en faut un max. Voilà, pour pouvoir euh, isoler les maisons. Le sel, je m'en fous. Donc on va mettre un peu plus ici de calcaire. Alors par contre, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longs à bosser. Une ressource de construction pour améliorer les murs. Il lui faut une pioche. Bon bah maintenant, ça nous le marque. Est-ce que j'ai foutu une pioche dans le truc, moi Je ne sais même pas. Je crois pas. Euh, si, elle a la pioche. Ok. Bah, à voir. Hein. À voir, à voir, à voir. Donc, le jour se lève. Euh, toc. Donc, euh, il me fallait un arc. Un arc, un arc. Si je mets mes quêtes. Donc, ben, je sais pas pour cet arbre. Je sais pas du tout. où C'est qu'ils il, euh, l'ont planqué. Arc manquant. Euh, il lui faut l'arc recourbé. Donc, on va voir. Alors, forge. Il me semble où c'est là. Où c'est... Est-ce euh... qu'on a, la... a la recette au moins euh, tac, tac, ici. L'arc tout court. L'arc long. L'arc recourbé. J'ai même pas pris la recette. Donc ça va être une quête fail. Je vais pas m'embêter avec ça. Alors, on est plus pour voir euh, les nouveautés. Ok. Alors, autre chose que je voulais vérifier. Euh, donc là, on a les massues, etc. Et les seaux. Dans le commentaire, il y en a qui m'ont pris la tête là en me disant mais si euh, tes nunuches t'as pas vu euh, pour rester correct, hein, parce qu'eux ne l'ont pas été. Mais euh, il disait que dans la forge, on pouvait faire donc les bols et tout ça. Alors on va vérifier une nouvelle fois. Hein, ça, je peux être nunuche. Je peux les avoir ratés, mais ça me semble un petit peu bizarre. Ici, donc on a les arcs, les arcs. Hein, L'arc outil massue. Je fais trois fois comme ça au moins. Ok. Donc après, s'il me parle peut-être des forges évoluées niveau 2, niveau 3, hein, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas vu. Ici, donc, euh, pas de bol et machin, comme ils m'ont dit et pris la tête avec ça. Donc, pas de bol. Je parle la forge 1, en tout cas. Ici, pas de bol. Donc, voilà. Alors, euh, je suis pas nunuche et je suis pas autre chose, comme vous l'avez dit dans les coms certains. Euh, loin de là, c'est que la forge niveau 1, en tout cas, on ne peut pas faire les objets en bois. Donc, comme j'avais dit, commentaire complètement faux et qui induit en erreur les gens, ce qui n'est pas terrible. Donc, recourbée, euh, donc, recourbé, ben, on va pas le faire parce que j'ai pas pris la, la recette. Hein, et euh, pour ce que ça me rapporte pour l'instant, je revérifie, mais euh, ils me mettent le doute, mais non. Donc l'arc recourbé, euh, de toute façon il faudrait du fil de lin et pour l'instant on n'en est pas là. Donc euh, je vais pas aller courir pour aller acheter 4 maudits fil de lin. C'est pas grave, la quête sera fail. Donc on va l'enlever. Ça on y perd pas, ça nous enlève pas, je pense pas de point de dynastie. On va, on va vérifier si ça nous enlève, quand ça va mettre quête fail. Euh, combien j'en suis de réputation 886, normal, on a un début de partie. 886, donc on verra si, euh, si on perd de la, de la réputation quand on a une quête, une quête fail. Hop, réputation, ça je marque parce que je ne vais pas me rappeler. Ok, donc ça c'est fait. Alors, les stockages, on l'a vu. La technologie, tout ça, on l'a vu. Donc, il faut que notre épouse, nous, on va rebasculer nos talents qui vont se lever. Alors, ils travaillent beaucoup moins... Le matin, ils ne plus. Ils vont pas poter entre le matin. Euh, pourquoi je suis venue là Je ne sais plus. Voilà, je voulais voir ici. Au feu de camp, rien n'a changé. Par contre, c'est ici, au niveau du chaudron, qu'on aura les nouvelles recettes. Donc, voilà. Donc, Ici. Donc, on peut faire maintenant de la bouillie de pommes. Pour ça, il faut des graines d'avoine. On n'en a plus des graines d'avoine, je crois. Des bo un bol et des pommes. Donc, il faudra euh, acheter des pommes. Ensuite, un bouillie de baie. Pareil, bol, avoine. On va falloir des graines d'avoine à don. Hein. graines d'avoine. Donc, après l'hiver, je pense qu'on va se planter un, un champ de d'avoine on va regarder ce qui est le plus intéressant graines d'avoine euh, bon, on n'a pas les pommes par contre début on en a donc ça leur ferait une nouvelle tambouille euh, qui les rendrait heureux ici on a le porridge mais ça on l'avait déjà donc les bols euh, bouillis graines de seigle dadada, dadada, dadada. ok au niveau de la où je suis allée je suis allée là, non, dans les soupes je crois pas alors dans les soupes les betteraves 4 viandes des bols sans laver la soupe, soupe, soupe, ragoût en laver ragoût de meilleure qualité je pense 8 secondes on a les heures maintenant, combien de temps on met à préparer euh, bol en bois les choux on laver là aussi ça soupe aux légumes, on l'avait déjà, la soupe de champignons, ça c'est une nouvelle, hein. donc il faut de la viande salée, des champignons, ok, et les bols bien sûr, et ici, soupe de champignons 2, c'est quoi la différence euh, Ici, on nous demande un bol, une viande, ici, un bol, une viande, là, un champignon bolette, un champignon les piottes, un bolette les piottes et là ben c'est le même trois secondes alors la, la recette est identique c'est un, un peu space bon, on n'a pas déverrouillé le plan mais on s'en fout euh, soupe de champignons non il y en a deux c'est quoi la différence parce que j'en vois aucune c'est mêmes champignons, les mêmes quantités. En heure, celle-là, on met 3 secondes pour la préparer. Et là, pareil. Viande salée. Ah non, la différence, c'est viande crue. Et là, viande salée. Par contre, ça dit pas, euh, on n'a pas plus de... Ici, la soupe aux légumes. Ouais, je viens de le voir, viande fraîche et viande salée. Ouais, je l'ai vu. Merci euh, Isa. Et bonjour à toi. Euh... ouais et donc les choux ce ça là on l'avait déjà mais j'ai pas pris la recette encore ouais les autres on les avait <rire> on les avait ah j'ai pas regardé le bijou bijou hein. alors ici on avait autre donc ici la viande en sauce on l'avait déjà les œufs brouillés, les, les voilà. Donc ceux qui disaient que les œufs dans les commentaires de la chaîne YouTube, j'ai rectifié le tir parce que vous avez des commentaires, euh, voilà, c'est du c'est du pipeau. Donc les œufs euh, que ça ne sert pas, si ça sert, voilà pourquoi, parce qu'il y a deux nouvelles recettes. Vous pouvez faire des œufs brouillés. Donc pour ça, il faut des œufs plus le bol en bois et vous, je crois que brouiller, vous pouvez faire les œufs brouillés aux champignons. Voilà, c'est ça. Et il faut bah, évidemment des maurilles. Alors pas n'importe quel champignon, attention, ils ont poussé des détail loin quoi. Euh, bol en bois, oeufs et morilles. Donc plus vous allez leur varier la nourriture, bah, plus ils seront heureux. Vous avez moins de chances qu'ils se barrent, en fait. Par contre, moi j'ai paumé depuis longtemps euh, ma.. Alors que je m'en fasse ma gourde. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Mais depuis plusieurs épisodes, je les ai perdus. Je les ai perdus. Je vais aller boire un petit coup. Et on va aller voir chez. Comment, ça... Comment il s'appelle Chez. Chez le voleur, comme je l'appelle. Si on peut vraiment revendre. J'aimerais bien tester aussi l'empoisonnement. Ouais, je suis folle. Je veux m'empoisonner pour voir si c'est vraiment. On va aller voir chez Falibor là-bas. Pas Falibor, ça y il m'a obsédé lui. Chez euh, Unigost, si vraiment. On peut revendre euh, tout ce qui est. Euh, mille pertuis et tout quanti, la bâton, etc. Apparemment, oui, d'après ce qu'ils ont dit. Mais euh, à voir si. Euh... Je crois qu'on perd au niveau prix, en fait. Bon, allez, cours un peu l'icos. fait un effort j'espère qu'ils m'ont enlevé un petit peu le truc asthmatique là. Euh, Il l'avait sorti c'était très bien et après on regardera euh, les plans d'argile mais la poterie c'est loin on a le temps euh, ça vaut plus rien maintenant ouais bah, je vais voir ça je sais que le mipertuis c'était 5 et c'était une pièce par bâton ce qui était assez rentable et après, vous aviez euh, les pierres aussi, que vous, si vous les transformiez en... Il y a des bruits chelous. Par moment, j'entends un truc, euh, ou alors c'est moi, je ne sais pas. Euh, j'entends comme une bestiole qui me grogne, mais non, Bon, l'asthmatique est toujours là, hein. Pauvre homme, hein, on le plaint. Euh... C'est moins de 1 maintenant. Ouais, bah on va aller voir. On va aller voir, parce que de toute façon, je voudrais voir... Hein, parce qu'en fait, ils ont encore changé un truc. Avant, euh, comme je vous ai dit dans la vidéo sur Youtube, au niveau de la mage, ils ont encore changé un truc. Il n'y avait pas les graines avant de cerise, etc. Apparemment, apparemment, je dis bien, il y aurait maintenant les graines. Graines cerisiers graines poirier pour les, pour les vergers. Mais comme je vous ai dit, il faut être en partie avancé pour les vergers. Puisqu'il faut avoir 10 000 points, ou je ne sais plus combien, pour les euh, pour les vergers. Donc, c'est pas pour demain. Donc, on va aller voir là. Est-ce qu'elle est arrivée, Pépette Je ne crois pas. Là, voilà ils sont pas ils sont vraiment pas pressés pour bosser hein. ils ont vraiment ralenti hein. on savait que le matin ils bossaient plus mais là euh, ils bossent plus du tout alors euh, montrez moi vos marchandises hein. alors les pierres de jet je me rappelle plus du tout euh, combien ça valait les bâtons c'était 1 ils l'ont passé à 01 ah oh, oui effectivement ils ont bien baissé ça et le mine pertuit 0,2 la vache ah ouais t'as raison ouais. le mi-pertu est passé de 5 à 0,2 ouais mais à la limite bon 247 ça fait toujours des pièces bien que maintenant on peut s'empoisonner avec la bouffe faudra en garder quelques-uns on va en vendre hein. même à, à ce prix là on va en vendre euh, euh, on va en garder euh, une vingtaine donc, si j'en vends 224, je gagne 44 pièces. Ah ouais, quand même, hein, ça fait... Euh, ça fait pas cher le 1000 pertes, oui. Ok. Et les bâtons, on va les vendre. Et le bâton, euh, à 0,1, alors qu'il était à 1 avant. Ok. Bon. Bah, écoutez, de toute façon, ça, ça permet toujours de gagner de l'argent. Hein, pour être honnête. Ouais, et les pierres de G aussi, on y perd. Alors que c'est un bon moyen de, aussi de gagner de l'argent. Faudra voir au niveau des... Hum, des matériaux transformés comme les flèches etc si euh, on va pas lui dire qu'il fait beau euh, on s'en fout quelle journée je travaille sans arrêt non elle va pas aimer donc, on va pas hop donc on y perd on y perd on y perd beaucoup beaucoup beaucoup alors ici euh, si je regarde, parce que je ne, je ne sais plus, au niveau de ma gestion. Donc, j'ai bien une femme, un homme. Alors, combien j'ai d'hommes et combien j'ai de femmes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, c'est bon. Et mon épouse. Tout est bon. Donc, niveau 3, niveau 3, niveau 3. Il y a ah, j'en ai, ai pris un qui n'avait pas deux niveaux 3. Hum, étonnant. Étonnant de ma part. Bon. On va retourner, ici à quoi de, de... Ici il n'y a jamais grand chose de très très intéressant. Il faut vraiment partir dans les terres lointaines. On va bientôt devoir payer nos taxes. Combien on a payé d'ailleurs Sachant que ça augmente toujours. Si on regarde à la fin d'hiver, sans rien construire, on aurait 875 de taxes. Et à chaque fois, j'ai remarqué que quand on passe au printemps, ce n'est plus même le chiffre. Et on a deux pièces, je ne sais plus... Euh, je crois qu'on a assez de toute façon. Inventaire, oui, on a 1300. Mais enfin, on va prendre un chou. Hein. Alors, euh... au niveau de la map, qu'est-ce qu'on a à faire Oui, je voulais revoir les talents. Gostavia, on a quelque chose en quête euh... cible. Mais cet arbre commémoratif me chagrine il l'aurait mis où je sais pas du tout pas d'idée si vous en avez, vous n'hésitez pas à me le dire Parce que moi, là même en zoomant au max je ne vois pas d'arbres commémoratif. on peut voir les grottes et tout mais euh, je vois pas d'arbres je pense pas qu'il est mis hors map il euh, n'y a rien pour nous aider euh, au niveau de, des recherches des filtres alors, où c'est qu'ils auraient pu foutre ça. Alors, je pense qu'ils l'ont caché, un peu comme les chariots qu'on va découvrir au fur et à mesure, mais euh, j'essaye de voir quand même en zoomant un max. S'il y aurait le dessin d'un arbre chelou par là. Ici on a une quête à l'Asnica. Euh, Oups. Je suis allé un peu trop vite là. Euh, Branica, il n'y a que dalle. Hein. Enfin, je vois pas d'arbre, en tout cas. Je pense que lui, il va falloir le découvrir comme les chariots, en fait. Mais ça, ça m'énerve. Vous allez voir qu'ils vont nous l'avoir mis. À un endroit où on va pas souvent. Les villes les plus éloignées. Non. De toute façon, il va être un endroit pff, qui va pas être simple, je pense. Près des grottes, peut-être, pour nous compliquer la tâche. Ah ah ah non, c'est un étang. Je crois Oh là là. Il faut plus que je fasse de live le matin, parce que ici, j'ai pris la, la flaque d'eau pour un arbre. C'est très grave. Je vais consulter, je vous le promets. Je... Ou aller voir un ophtalmo je sais pas. Mais j'ai pris l'arbre, enfin un truc pour l'arbre. Pour ok, super. Ben je sais pas. Là, niveau, en tout cas, ça sera à découvrir. Ok. Bon, eh bien, euh, on va essayer d'avancer un petit peu le let's play. Donc, ça, pas la peine de, de vous prendre la tête hein, pour les nouveaux bâtiments et les nouveaux métiers, puisque euh, c'est pour les niveaux plus élevés. Voilà, à moins que vous ayez déjà 1000 euh, ou 10 000 de points de. Alors, l'argile, l'argile, l'argile, elle est là. Ça ne pète pas euh, loin, hein. et c'est très très loin. L'argile, c'est ça. Il faut la l'appeler évidemment, je ne pas sur moi. Et dans l'abri d'excavation, on en a mis. Là, il y en a trois tas. Ça, je le savais. Et il y en a aussi euh, en face, là-bas. Euh, je ne sais plus où je suis. Ici, il y en a trois, là-bas, en face. Un, trois, quatre tas d'argile. De, de, là où vous avez les sangliers et les buffles. là. En allant vers euh, Branica et Branica. Ok. Donc, on a fait un petit peu le tour hein, de ce que je voulais vérifier. Je pense par rapport au mage, du moins pour le let's play, par rapport au let's play. Après, pour les parties plus avancées, c'est autre chose. Alors, je voulais voir mon épouse pour mettre les nouveaux talents. Je ne sais pas où elle est, la biquette. Euh... Ah, ben, le bûcheron, vous voyez. Il bosse. Il bosse Et je lui ai pas mis... Euh d'outils j'étais resté là dessus j'avais pas mis d'outils et vous voyez ça n'empêche pas que je les un. donc euh, la hache euh, là non il s'en il s'en est pas servi ensuite qu'est ce que j'avais euh, au niveau du chasseur effectivement en hiver moi je construis pas vous le savez pour ceux qui me suivent sur youtube euh, je construis pas en hiver parce que ça m'évitera de payer trop de taxes je peux faire construire après là il a, il a deux viandes y a la viande donc euh, on va la prendre et par contre il n'a pas de peau il n'a pas tout ça non on l'avait pas paramétré puisque euh... Puisqu'on avait assez au niveau de nourriture. Euh, Qu'est-ce que je voulais voir Je ne me rappelle plus des, du prix des flèches en, en, en fer. Mais je crois qu'on y perd aussi. Ils ont vachement baissé le prix. Hein. Ouais, ça C'est clair que pour débuter, ça va être compliqué. Euh, toc, toc, toc. Ici, euh, l'arc courbé. Voilà ça que je voulais voir. La recourbé, ouais, j'ai pas pris volontairement à cause du fil de lin. Donc, ça sera fail, la quête. Donc, on va la virer. Euh... J'aimerais bien que ça se fail assez rapidement de façon à voir si on, on perd des points. Chasse de nuit. Euh... Ah non, on l'a fini. Il faut aller parler à Huberta. On l'a faite. Je l'avais faite la dernière fois. Et vous me le dites pas Sur le chat, c'est pas bien. Vous me laissez galérer. Donc, on va aller voir Huberta. Alors, je ne sais plus où aller, Huberta. Alors, je vais peut-être prendre mes lances parce que j'ai pas envie de me faire quick sur le chemin. Après il faudra qu'on passe. Euh, on va regarder si... Euh... Toc toc c'est bon, je l'ai. Si... Euh... Pourquoi j'ai plus mon maillet en main Vous m'expliquez alors qu'il est bien là. Hop, Et Il va péter hein, de toute façon. F. On va le remettre en deux après les lances je les embarque je crois voilà il va, il va péter incessamment sous peu je voulais voir si euh, si euh, voilà ici au niveau de ça j'ai pas regardé alors là l'artisanat ok ça ça a rien changé au niveau des bâtiments alors en culture donc on a donc les champs maintenant et les vergers, d'accord Vous voyez, ça vous demande 10 000, donc c'est pas la peine de paniquer. Continuez à faire vos champs tranquillement dans vos parties et après vous débloquerez les vergers quand vous aurez 10 000 points de technologie. Vous avez le temps, ok Donc ils sont bien, comme je vous l'avais dit, différents l'un de l'autre. Ne, ne plantez pas vos arbres fruitiers dans un champ, ça ne marchera pas. Ici, donc on a les animaux, donc on a l'apiculture, hein, la ruche. Donc, il faut avoir 9000 points en agriculture hein, pour pouvoir développer le, le, la ruche. Ok, là, on est d'accord. Au niveau de l'artisanat. Alors, donc, on a, on a les nouveaux ateliers, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Euh, la couture, on l'avait, la taverne, c'est bon. Là, il n'y a rien de neuf. Ici, les stockages, on a vérifié, ils ont bien augmenté les.. Euh, c'est pas les stockages là, c'est euh, l'abri à bois. Deux. Oui, là on pourra mettre deux bûcherons. Ok. Donc là, il n'y a rien de neuf. Euh, les maisons, ils n'ont rien changé. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ici. Stockage de nourriture. Non, par contre, ce que je voulais voir, c'était la taverne. Euh... Taverne, taverne 3. Mais je voulais voir les barils. Mais bon, apparemment... Non, mais c'est bon. Ils, sont, ils ont été... Euh, niveau bâtiment, c'est bon. Ensuite, les clôtures. Maintenant, on n'a plus besoin... Euh... Bon, moi, j'ai rien débloqué encore. Mais on n'a plus besoin d'avoir euh, le, le, les signes nécessaires. Et c'est bien qu'on puisse, quand on casse quelque chose, récupérer les affaires. Maintenant, ça, c'est très bien. Donc Là, on a les décos, les pièges, les trucs et les routes, ça ça n'a pas changé ok non mais bon c'est bon, c'est dans la logique de, de ce qu'ils ont montré euh, ce que je voulais voir c'était euh... voilà, si j'ai quelque chose à réparer j'ai pas de bâtiment, je pense que j'aurais l'alerte de toute façon si c'était le cas non, j'ai pas de bâtiment abîmé Ok. Ensuite, euh, il faut qu'on reparte voir, il faudra qu'on se refasse ses talents. Ouais, alors avant de partir, on va aller voir Notre-Dame là. Elle bosse normalement ici. Il faudra qu'on mette la couture niveau 2. La forge niveau 2. Kunigund. La chair est tendre. Alors, on va lui faire parler moi de vous, mais bon. Voilà, ça nous dit juste ce qu'elle est donc sans le sait on va lui discuter avec elle histoire de monter euh, le moral euh, etc euh, avez vous une minute désolée j'aime pas ma blabla si je lui dis ça est que est, elle que c'est puisqu'elle est déjà on va rentrer après dans le système des jalousies euh, des couturières donc, si je lui parle du noble, je ne suis pas sûre qu'elle aime. Hein, mais bon. Voilà, elle va me dire que je pue. Non. Pour une fois, elle me le dit pas. bien. Ok. Avez-vous une minute On va voir si. Ses... Les ragots, je sais plus si. Euh... Ah oui, elle aime les ragots maintenant. D'accord. Donc là, on va lui demander euh, de nous aider. Je dois repenser mes talents. Je pense que nous sommes prêts pour avoir un enfant. Waouh Déjà Ouais, mais si je fais ça, le problème est qu'elle va rester bloquée pendant deux années dans le jeu. Deux années sans rien faire, donc j'aurai plus de couturière. on va attendre un peu pour bébé, D'accord Je dois repenser mes talents. Alors, on a dit... Toc, je l'ai marqué. On a dit, on a dit, on a dit... On va tous les repenser, hein Extraction on va repenser tous les talents comme ça on va avoir un peu par rapport à la mage chasse hop, diplomatie euh, <coughs> survie on va tous les remettre comme ça on aura plus le tour hein, des, de notre niveau moins euh, artisanat. Ok. Elle s'est barrée. Salut. Ok. J'adore. Elles sont gracieuses. Elles font plaisir. Elles sont très amoureuses, les, les femmes là-dedans. Alors, au niveau compétences. Donc, on a tout enlevé en extraction. Donc, alors, on a dit qu'on. Déjà, faut passer par un niveau 1 avant de pouvoir mettre un niveau 2 et à, mettre un niveau 2 avant de pouvoir mettre un niveau 3. Et pareil pour niveau 4. Alors, connaissance en extraction. 5 euh, points de compétences en plus provenant des activités d'extraction. Chasseur de trésors. Euh, 5% de chance de trouver un objet trésor dans, la, dans les fosses d'argile. Donc Comme on n'y va pas, on s'en fout. Et c'est celui-là qu'on veut. Master of Destruction. C'est-à-dire, quand on va casser, on va récupérer les ressources. Donc là, on va faire. Qu'on le veut. C'est un des nouveaux. De toute façon, ceux qui sont en anglais sont nouveaux. Sont nouveaux. Ici. On va en mettre là, Alors il n'y a qu'un seul niveau hein, pour Master en destruction, mais ça va, donc le reste, niveau 2, on n'a pas débloqué, chasseur de trésor, on va mettre connaissance en extraction, euh... force de la nature, je ne sais plus, perdre la diapérité, non non, ça je m'en fous, chasseur de trésor, ça pourra nous être utile, on ne sait jamais, hop, j'ai encore des points à mettre. On peut en mettre dans le niveau 2 maintenant. Alors, force de la nature pour la hache. perdu de durabilité plus lente pour les pioches et les pelles. Hum. Euh, on va faire ça. Et on va mettre euh, dans le niveau 3. Alors, mineur prudent 15% de plus de chances de ressources supplémentaires. Estrait des gisements, c'est pour les mineurs mule limite de poids supérieure de 5 kg dans l'inventaire ça je veux mettre des fouilles c'était quoi réduction de 10% de la consommation d'énergie on s'en fout et euh, après niveau 4 on a la transe du bûcheron 10% d'accélération dans l'abattage des arbres pour les 10 prochaines secondes Alors, ça ne vaut pas du tout le coup et ici pareil c'est pendant 10 secondes donc on a combien de points on n'en a plus d'ailleurs c'est nickel donc, niveau chasse alors, ça, c'est la même ferme pour l'arc. Pour les armes, en fait. tout arme. Donc, on va mettre connaissance en chasse. On va mettre même ferme. C'est les nouveaux. Voilà. Ici, c'est quoi le crawler Se faufiler en faisant moins de bruit. On va déjà mettre tracker parce que celui-là, c'est pour capter les animaux. Non, j'ai plus. Ah, prochain coup. Tant pis. Euh, agriculture. Euh... J'ai plus de points en agriculture. Ah ouais C'est quoi ce dire Bon. Diplomatie. Donc, euh, connaissance en diplomatie. Alors, 5 points de compétences supplémentaires pour les activités diplomatiques. Diplomate. 20% de réputation de dynastie en plus. Hop, on va le mettre là. De toute façon, il va falloir faut le changer assez souvent. Euh, empathie. Dans la conversation, la personnalité de l'interlocuteur euh, Make easy to improve relationship voilà, on, va, on, va, on va en mettre un dans le niveau de là. Troc tout, tout sympathique 5 plus grande approbation de base Alors là, ça ne veut absolument rien dire la traduction. 5 de plus grande approbation de base. Ok, si tu dis Main du roi, 25% de chance en moins de perdre la réputation du roi. Et bon ben note euh, 10% de baisse d'humeur plus lente. On va le mettre là-dedans, dans le troc. On aura un meilleur prix de vente dans la vente et dans l'achat. Ouais. On va le mettre là. Donc on a plus de points. Euh, ici, au niveau de la survie. Donc on a celui-là qui est nouveau insensible pour le, le saut froid. Alors, on va déjà mettre un point en survie ici. Niveau 2, là, pour euh, pouvoir voir les champignons, le mine pertuit, etc. à distance. Niveau 2, solide comme un chêne, euh, 10% de santé en plus. Qu'est-ce que j'ai là Ici, c'est euh, pour résister à l'alcool. Mais je suis pas obligé de le mettre tout de suite puisqu'on n'en est pas à l'alcool. Donc, survivant, 10% de perte de nourriture en moins d'eau. On va mettre solide comme un chêne, comme on avait mis. Niveau 2. Euh, niveau 3. Hum, je préfère le mettre là. Ça, de toute façon, pas un problème. Hop. Et. Euh, tuc, tuc. Salut Isa, merci d'être passé sur le live. Bonne journée à toi. Euh, faut en faire 25% de résistance à l'empoisonnement. maintenant qu'on peut s'empoisonner à la bouffe, nous on dirait avec le mine pertuit. Euh, on va plutôt mettre connaissance en survie. Deux au fond. Et puis on a encore hein, un. Insensible, si on s'en fout. Faut en faire. On met un là. On repensera les talents. On a encore un hein, survivant. Euh, bon, on va le mettre là. Niveau 3. Et en niveau 4, on a, on a encore des points niveau 4, solide comme un rock. 10% de dégâts moins sportif, réduction alors celui-là par contre je voulais toujours déconseiller parce que moi je l'avais testé, ça n'a aucun impact sur le jeu euh, donc je vois pas de différence de toute façon et ça serait un point perdu et prenez 10% de dégâts moins ça par contre c'est intéressant alors ensuite au niveau artisanat donc on va mettre une connaissance en artisanat Niveau 2, homme à tout faire, connaissance en couture, tac tac tac, constructeur. Niveau 2, on a homme à tout faire, améliore rétrogradation des modules de maison, constructeur, on va mettre plutôt homme à tout faire. Et en niveau 3, qu'est-ce qu'on a Expert en couture, fabrication plus rapide de la couture, en artisanat ou en truc, bah non, on va le mettre en couture. Et ici, niveau 4. On a trans du constructeur, construction des maisons plus rapides de 10%, enfin des modules. Enfin des Ils traduisent, c'est pas. Euh, je pense que les modules, c'est les compos, je suis pas sûre. Plus, plus rapide, empilage jusqu'à 1. Et maître constructeur, c'est celui-là le nouveau. 5% de consommation d'endurance en moins pendant la construction. Ça, j'en vois pas l'intérêt. Et là, on va mettre ça. On verra bien. De toute façon, si ça ne va pas, on en a, a d'autres points. On peut les remanier. Euh, expert en artisanat. Hum, on va les mettre là. Connaissance F. Voilà. Donc là, on a repensé ça. Donc, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait pour la mage. Enfin, ce, qu ce qui nous intéresse, nous, pour la mage. Je ne sais pas combien ça fait que je suis en live. Une heure, une heure. On va aller rendre la quête là-bas, si je me fais pas bouffer entre deux. J'ai pas pris mes lances, je n'ai pas pris mes lances. Alors, euh... ici on est bon, tout le monde bosse. Ouais, alors par contre euh, niveau argent, je suis d'accord que c'est quand même euh, un gros coup qu'on prend là. Alors euh, ça, j'en ai pas besoin du maillet la pierre j'en ai pas besoin euh, je vais prendre mes lances On va prendre celle là mais je vais pouvoir en recouper euh, de l'argile elle en a récupéré déjà ok est ce qu'on a des trucs à vendre là dedans euh, euh, je regarde je suis en hiver, donc je porte bien mes tenues. Je testerai aussi voir si euh, ça, euh, ça a vraiment l'impact, les vêtements, maintenant. Donc, on va aller euh, manger, enfin, poser la viande crue qu'on a là. Et je ne sais plus ce qui nous manquait aussi en graines. Hein. Je ne sais plus du tout. Alors les baies, il va falloir faire gaffe parce qu'on en a 570 qui sont à moins de 25%. Alors, ok, vient de route, c'est bon. Alors, euh, qu'est-ce qu'on avait dit pour la soupe de baies Si je prends la soupe de baies, euh, technologie, hum, artisanat. Déjà, est-ce que je l'ai dans la taverne 1 donc, je peux faire la soupe aux champignons et pas, la, pas, pas, pas du tout la, la truc de baie dans la taverne 1 alors elle se fait où alors dans la taverne 2 pain plat à l'oignon rouleau d'avoine pain de seigle white bread pain au céréales pain de blé bouilli de baie ouais, c'est dans la ta taverne 2 et dans le prochain épisode il faudra qu'on passe la taverne 2 on en aura paumé je pense les. les Qu'on aura perdu les, euh, les baies hein, d'ici là, à moins qu'on fasse la taverne 2. On va déjà les rendre la quête. Hein. On va aller voir ça. De toute façon, je ne veux pas construire pendant l'hiver. Ça, euh, je ne changerai pas là-dessus. Hop. Donc, euh, je vais équiper mes lances. Même si j'en ai plus beaucoup, il faudra que j'en recoupe. Ça va nous permettre de voir aussi si, euh, comme ils ont dit, dès qu'on en a, ça se met auto. Alors, euh. On a des nouveaux icônes. Ici, j'avais pas vu. Donc, on a la santé. On a la nourriture, l'eau, le poison, l'alcool maintenant. On a la température. Voilà. Donc, on est pas mal. On est dans le vert. Là, c'est quoi ça Le défi du roi, je pense. Les défis, les non, Je ne sais pas. À voir ce que c'est que ces deux icônes-là. Donc, si vous le savez, vous me le direz. Ici, euh, c'est notre odeur. Donc, on pue à 17%. Ok, les deux icônes, euh, même en y mettant dessus, c'est pas marqué. Bon, on va les rendre notre quête. oui, il nous faudra un chapeau aussi euh, pour l'été, pour ne pas avoir trop chaud à la tête. Allez, on va aller rendre cette quête là-bas. Bon, on va un petit coup. Alors, je vais passer, euh, vous savez que je jongle avec la, la manette et le clavier. Donc là, je vais passer au clavier souris. On va aller parler à Ouberta. Si je cours trop, ça ne va pas le faire. Ma stamina ne tiendra pas le coup. C'est pas froid et chaud. Non, en fait, mince, euh, pardon, excuse. Hop. Non, en fait, des pannes, euh, si tu regardes ici, le chaud et le froid, tu l'as là. Cette ligne-là, tu vois, 14 degrés. Et euh, si, tu es, euh, si tu es là, à gauche, tu as trop froid. Si tu es là, tu as trop chaud. En fait, il faut te centrer au niveau du verre. Il faut rester au niveau du verre. Là, tu es bien. Voilà, mais là, euh, je ne sais pas, il y a l'onglet, il euh, y l'onglet des trucs du roi, des défis, peut-être que c'est ça, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, là. je me renseignerai, à moins que quelqu'un euh, le sache, hein, quand je vais reposter le live sur YouTube, euh, que quelqu'un le mette en commentaire, mais en tout cas, au niveau de ces deux onglets-là, je ne sais pas du tout, mais par contre, ouais, là, c'est l'odeur, donc on ne pue plus, ça y est, on est passé dans l'eau, là, maintenant, on a l'alcool, et on a euh, bah, toujours le poison, ok, la santé, voilà. Allez, on se voir Uberta. Moi et le GPS, c'est toujours pareil. Je me pomme toujours autant. De rien, des pannes. Je me suis fait peur avec un lapin. Tout va bien. Tout va bien. Ne refais jamais ça, toi. Parce qu'on les a tués en fait les loups la dernière fois, mais vous me le dites pas, c'est pas juste. Alors normalement, il y a les saignements aussi pour les animaux. Je ne sais pas si on l'avait vu dans l'épisode précédent. Moi, perso, j'ai pas vu trop de différence. Si vous en avez vu, vous me le direz en commentaire ou vous me le dites dans le chat. Si vous, vous avez vu des, des différences, est-ce que les animaux ils mettent longtemps à tomber avec les saignements Moi, j'ai pas vu de différence super magique. Hein au niveau des biches alors on va aller en enquête ici si ça sera fait elle est où la pépère. à chaque fois je veux lui buter ses moutons moi hein je ne sais pas pourquoi Allez est où umberta elle est là. J'ai des logs, hein. j'ai pas ramassé le bazar que je leur ai laissé là, quand j'ai coupé les arbres. Hop, Huberta, elle est par là. Halte. Là-bas. Hop. Voilà. Hop. Euh, je me suis débarrassé des animaux que vous voulez voir disparaître. Merci. Donc on a gagné une viande en sauce. J'ai remarqué tout le monde dormait profondément grâce à vous. Tenez pour votre peine ainsi qu'un petit extra de ma part. Ok. Ben, c'est pas mal, on a eu une viande en sauce et je ne sais quoi. Alors ici par contre. Euh, alors, il y a un vendeur, oui. Par contre, ils n'ont pas euh, débugué les, les persos. Qui nous font un moonwalk sensationnel. Alors trois en extraction, trois en artisanat. Norbert. Je... Regardez, mais Norbert, c'est pas lui qui vend des. Hop. Alors là, on a des choux, on a de l'engrais, on a la graine de choux, de la nourriture pour animaux. D'accord. Et nous on a eu tout à l'heure en remerciement de la quête une viande en sauce. Ok. Donc lui non. Mais je crois que c'est lesnica, branica, etc. Où il y a le.. On sait que l'autre vendeur? Nadar, non Berta il n'y a qu'un seul vendeur ici, c'est lui, c'est Norbert. Ok. Donc l'autre qui veut son arc recourbé, elle c'est une quête fail auto. Alors, euh, au niveau de la map, à Branica, on aurait quelque chose. Donc. Euh, hop on enlève le point. Et on le met là. On va aller voir ça à côté. Donc on risque rien. Ce serait une quête, une quête intéressante. C'est l'hiver. Mon perçu un, un petit peu fin décidément ces pauvres moutons, de ces quatre. Je vais les tuer. Hop, on court. Euh, on a notre stockage qu'on avait mis près de la grotte, hein. donc euh, je ne suis pas trop lourde, j'ai rien fait de plus, en manger peut-être, la viande rôti, j'aimerais bien quand même manger un truc euh, qui soit à moins de 13% de façon à voir si on se poisonne, voudrais faudrait au moins tester ça, il y a des nouveaux bruits quand on mange, qui ne sont pas super agréables, hop comme ils ont mis des bruits aussi euh, au niveau de la porte hein. des portes des maisons et les portes des maisons ça fait un bazar maintenant ça grince j'ai toujours pas d'ours moi ici hein. je veux pas dire mais hop ici j'ai rien posé non non et là, je voulais voir où ouais, elle est maillée. Vous voyez, bosse. Hein. J'ai pas mis de, j'ai pas mis les outils. Donc, euh... dans l'épisode 11, on avait laissé toute une journée, ça avait bossé. Et là, même sans les outils, bosse. Bon. Euh... Alors là, il y aurait quelque chose d'important. Je, je, je vais vite et je fais pas gaffe qu'il y a des chariots qui ont été rajoutés. Je pense pas que ce soit là. Ça va être plus. Euh... Christophe, salut Christophe, merci pour ton follow, euh, salut, merci pour les vidéos sur Youtube, ça m'a aidé, Ben écoute avec plaisir, y a pas de problème, là on est en train de mettre en place, enfin on a regardé un petit peu, je la rebasculerai sur Youtube, je rebasculerai le live, on est, on est en train de mettre en place justement le, les trucs des matchs de, les nouveautés des matchs de, qu'on a eues en mars là, les 4 d'affilée donc, il y a des choses qui ont été faites, oui, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et pas de panique euh, pas de panique pour vos parties, je le redis. Euh, on a vérifié là, euh, tout ce qui est euh, de la mage du 11 février, c'est-à-dire la dernière avec les abeilles, l'alcool le, et tout. Il faut quand même avoir une partie super avancée. Voilà, parce que la ruche, c'est pas avant euh, 10 000 points. Donc, euh, faites vos parties cool, vous prenez pas la tête. Hein. Voilà. Donc là, on l'a vérifié, il n'y a pas de problème. Les stockages ont bien été agrandis, sauf celui de la taverne, ce qui est un peu plus gênant. Mais bon, alors ici, normalement, on a une quête. Euh, donc là, on a... Ah, on en a un qui est trois fois... Euh, ouais, mais poisson, niveau 3-3. Hangar. Ouais, bah, donc, vous prenez pas la tête. Euh, vous... Pour ceux qui ont la tête début du live, je reposterai comme ça sur YouTube de toute façon. Et... Euh... Vous reverrez quand je vérifie, c'est... Nous, on avait dit qu'on cherchait quoi Un PNJ niveau 3. Puisque Vous savez que moi, je ne prends que des niveaux 3. Donc, je vais mettre sur pause pour ne pas perdre de temps. afin que le temps ne passe pas trop vite. Euh... Alors, qu'est-ce que j'avais prévu là euh... Regardez les... le système d'alcool. On ne l'a pas regardé. Il faudra regarder dans la taverne. Mais je crois que dans la taverne, on ne l'a pas l'alcool. Mais on a vu qu'il fallait quand même la taverne. Non, si on l'a vu on a vu c'est la taverne niveau 3 pour l'alcool donc on l'a vu les vergers on l'a vu ça c'était ce que j'avais noté et euh, il me reste à, à voir avec vous où se trouvent les graines puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo des mages euh, ça n'avait pas encore été mis en place ça a été mis en place sans qu'on soit au courant entre les deux si vous voulez entre aujourd'hui et la mage du 11, février, 11 mars pardon euh, la mage a été un petit peu changé voilà tout simplement, c'est plus les fruits directs. Apparemment, il y a les graines des fruits. Des cerisiers, des poiriers, des prunes. Enfin, blablabla. Mais encore, faut-il avoir le verger. Voilà. Et le verger. Salut DJ, comment tu vas Donc, euh, le verger, c'est pareil. Hein, c'est pas pour tout de suite. Il hein, faut avoir euh, 10 000 points. Donc, euh, et ne vous plantez pas. Faites bien des champs. Parce que maintenant, on a la roue. Ah non, éco, c'est fini. Éco, il est terminé hein. On a fini le test déco euh, Donc vous plantez pas quand vous faites vos champs. Maintenant dans la roue, vous avez les champs et les vergers. Donc vous plantez pas. Vous plantez pas. Déjà, ça fait trois semaines de mois qu'on y était dessus. Euh, et euh, et c'est pour ça que je suis à la bourse sur mes YouTube, Jay. Bah oui. Donc, on cherchait. Euh, donc ça on l'a vu. Après, j'allais dire regardez les nouveaux bâtiments, on a vu. Euh, Regardez la map pour voir l'arbre. On a regardé, mais on ne l'a pas trouvé. Donc ça, c'est un arbre caché qu'on va devoir trouver sur la carte. On a regardé, donc pour les PNJ, Falibor, John était au Balt, on n'a pas vu, mais pour Falibor, en tout cas, là, ça reste un gros mystère, hein, puisque Falibor, euh, c'est celui euh, qui est à Borovo. et ce n'est autre que le forgeron du village, hein, celui à qui on achète hein, l'atelier à bois, c'est pour les bûcherons. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais t'as as, as un autre truc, t'as l'atelier tout court. L'atelier tout court où tu dois faire les, euh, les bols, etc. maintenant, pour la nourriture, pour les plats. Et dans la mage, ils ont appelé un autre. Euh, un autre bâtiment. L'atelier, où on, on euh, où on pouvait apparemment. On pouvait apparemment mettre euh, dedans plusieurs bâtiments. Bon, je ne l'ai pas trouvé, honnêtement. Pour être. Euh, pour être euh, franc, je ne l'ai pas trouvé. Dans les bâtiments, tu as l'atelier. sur tu là. Euh, toc, toc, toc, toc. Tu as... Euh, on sait qu'il est celui-là. Ah, l'atelier, l'atelier, l'atelier, l'atelier. Stockage, je crois que c'est là. Voilà, tu as l'atelier niveau 1. Celui-là, il est depuis le début du jeu. Il servait à rien puisque les bols et tout ça, les paniers, c'était de la déco. On n'avait pas encore le système de devoir mettre les assiettes faire les plats. Euh, non, celui qui coupe le bois, c'est pas ça. L'atelier, euh, le pour le bois, c'est euh, c'est pas l'atelier le, le, qui fait le bois. C'est ici. Attends, euh, c'est l'abri à bois. Voilà, l'abri à bois que tu as là, c'est celui pour couper les bois, le bois. Euh, après, maintenant, tu as l'abri à bois 2 va te permettre de faire des palissades puisqu'il faut que tu entoures ton village de palissades et ça va te permettre de mettre deux pnj dedans pour avoir plus euh, de bûches ou selon comment tu paramètres si tu veux qu'ils te fassent aussi le bois de stockage et bon ça à la limite vaut mieux le faire toi-même donc euh, moi pour l'instant j'en suis l'abri à bois 1 j'ai le temps je suis pas pressé donc j'ai euh, je peux faire des petites clôtures des machins ils n'ont pas rajouté les voleurs euh... Pour l'instant, le problème, c'est que euh, c'est selon les pop-up qui vont apparaître à l'écran. Je mets sur pause, je temps de te répondre. Euh, ce sont les pop-ups en fait que tu as qui apparaissent à l'écran. Tu n'as pas des voleurs qui arrivent chez toi et tu ne vas pas devoir combattre. Hein. Contrairement au prochain bébé qui va arriver. Je ne sais pas comment ça se passer. Celui que je vous ai mis en vidéo, là, le nouveau jeu de Toplis qui va sortir en 2022. Will West, euh, qui sera au monde du Far West. Là, ils disent que vraiment, il faudra euh, monter sa compétence flingue pour défendre le canton et là où on aura notre saloon et notre village. Là, dans Médiéval, euh, t'as pas vraiment de voleur à l'état pur. C'est des pop-up qui arrivent à l'écran. On te dit, ben voilà, euh, c'est surtout au changement de saison où on réveille, en gros. T'as un pop-up et ça te dit, ben, par exemple, euh, les rats ont attaqué cette nuit, euh, ta, ta, ta, ta, votre, votre stockage de nourriture, et vous avez perdu tout ça, et on, tu as une liste de tout ce que tu as perdu. Après, tu as des impacts aussi sur tes euh, villageois, des décisions à prendre. Mais les voleurs, on est à même. S'il y a du vol, euh, tu auras sûrement un pop-up qui va te de dire des voleurs sont venus chez vous cette nuit, enfin, je pense. Mais il y aura pas de. Tu vas pas avoir à combattre. C'est un jeu de gestion, mais tu n'as pas de. de, de de personnages à tuer. Donc nous, on en était où Donc j'en étais là. Pause. Je ne vais pas y arriver. C'est pour ça que je suis en live le soir. Parce que en, en journée, je suis, pas, je suis pas. Je suis à côté de la plaque. Hein. Donc il faudra qu'on regarde ces, ces histoires de, de PNJ qui savaient parler dans la mage. Euh, que Si on les avait, il fallait. Euh, voilà. Donc non, c'est en fait des PNJ qui sont importants dans des villages euh, qui ont changé de statut, en fait. Donc. Euh, Falibor, il est passé, euh, qui est à Bourreau, il est passé artisan au lieu de forgeron qu'il était. Et John était au Balt qui devait être des PNJ dans le, je ne sais plus, à l'ESNICA et machin truc là-bas. Ils sont passés forgeron, voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas des PNJ, je pense pas. Je vérifierai ça, je vous le dirai. Après, on a, j'avais marqué tester si on peut vraiment revendre et à quel prix. On l'a vu, on peut revendre, mais à des prix catastrophiques. On y perd énormément au niveau argent. On a vu pour l'apiculture, euh, pour, pour les, les, euh, les abeilles, c'est euh, pas pour demain, d'accord Puisque c'est même après les chevaux. Donc, euh, voilà. Euh, les nouveaux talents, on les a mis. Donc, c'est fait, ça. Euh, voir la viande de cuite, ça, j'ai pas encore testé, puisqu'elle n'est pas passée en dessous de 13%. Ensuite, la poterie et l'argile, on l'a vu. Donc, par exemple, ce qu'on n'a pas vu, c'est si on peut s'intoxiquer à la viande. On a vu les nouveaux métiers, ça, n'y a pas de problème. L'établi, on l'a pas pour les jus, etc., on l'a vu. Euh, on a vu tous les nouveaux bâtiments. On cherche des les chariots, c'est en se baladant. Euh, on a vu si les stockages, ça, c'est ce que j'avais prévu, donc je le fais avec vous, je raye au fur et à mesure sur mon papier. Donc, on a vu que les stockages ont bien été augmentés, et pas mal même, sauf celui de la taverne. Alors ça, par contre, ça me laisse sans voix. Et au niveau du gameplay, j'avais dit qu'il fallait passer la couture 2, la forge 2. Euh, les, tous les ateliers en fait au niveau supérieur, il nous manque de l'engrais et des graines. Euh, il nous faut trouver un PNJ qui, est, qui soit niveau 3 en champ et en artisanat. L'abri d'excavation, on l'a paramétré pour qu'il produise du calcaire et de l'argile en prévention de la poterie. Et après l'hiver, une fois l'hiver passé, il faudra qu'on construise une maison, la cabane de pêche à voir, je ne suis pas trop pour, parce que ça, ça ne vaut pas trop le coup au niveau des recettes. Donc, il nous faut un PNJ, surtout euh, un un, qu'il soit 3 en champ et 3 en artisanat, et euh, le mémoriser ou se le noter euh, pour construire une maison après l'hiver, parce qu'il va falloir mettre quelqu'un à l'atelier. La, à Alors, ici... Artisanat, champ. Un monsieur ou une madame. Peu importe. Alors, trois. Non. Euh, toi, t'es quoi Toi, t'es pas trois. Je m'en fous. Toi, t'es trois. Non. Lui, là-bas, lui, il est, il est pas mal. Mais pas dans les compétences que je veux. En champ, oui. Non, en chasse, il est chasse et pêche. Et diplomatie. m'en fous. T'es bien. T'as trois niveaux, trois. Mais pas dans ce que je veux. Euh, bon c'est dommage ouais, parce qu'après il va vieillir donc euh, là il est trois lui en, est... en extraction et en diplomatie non j'ai pas du tout euh, ce que je veux ici par contre euh, donc la quête elle est là dedans c'est qui qui a la quête hein? hop hein. c'est Lu... Lubomira ah mais même pas ça devait être l'autre montrez-moi vos marchandises alors elle est-ce que dans son truc elle vend il faudra qu'on se fasse des sacs aussi euh, beaucoup plus lourds les graines de lin tout... donc elle elle vend tout ce qui est couture donc on s'en fout on va quand même monter notre diplomatie plus zéro normal elle est couturière elle s'en fout de la chasse hop on va pas lui dire qu'il fait beau ok on s'en fout euh, je m'en vais. Ok. Toi, euh, là, ici, Lubomira, mais pourtant, c'est bien toi qui as un truc, une quête. Pourquoi me la donne pas euh... Ah Il y a un truc que je viens de voir. Regardez, au niveau des PNJ, ils ont rajouté l'âge, la personne, pour ceux qui ne sont pas recrutables. Ils ont rajouté l'âge, la personnalité, les snobs. Ah ouais. Sinon. Et, et, et son compère On hein. voit. Ça peut être intéressant, ça. Ça nous donne. Euh... Paysan. Ouais, bon, je viens de voir ça. Lui, il est un peu plus de fou, le paysan. Tranquille. Avec une snob, ça fait bon ménage, tout ça. Une snob avec un paysan. Ah, mais ça, c'est bon à savoir. Ça risque de nous aider pour le recrutement, ça. Alors, voyons voir. Si on teste sur euh, Pépère, là, qui a trois partout. Ici. Est-ce qu'on a ça Personnalité, nature. Ah, on a, on a les personnalités. On va discuter avec lui, histoire de. Naturaliste. est-ce qu'ils s'appelle naturaliste dans les champs Ça, rien du tout. On va mettre ça. Il est recrutable. Donc, vous avez beaucoup à prendre. Cool. Hop, 75. Et hop, on va reprendre là. 80. Donc lui, si on veut recruter, on évite que je fasse la boulette que j'ai fait deux fois. On va euh, regarder elle. Elle a quoi comme personnalité Naturaliste. Lui. Qu'est-ce qu'il a Ils sont tous naturalistes. Hein S'adapte ouais. en fait. Ok. Bon. Mais ce que je comprends pas, c'est que la quête, là, elle me la. Je me suis accroupi là. Euh, la quête, elle me l'a pas collée. Hein. C'est pas. C'est lui qui a une quête ou c'est le gamin C'est gamin. C'est gamin. Et roupie maintenant. Il roupie. C'est le gosse en fait. Voir, Non, même pas. C'est Lubomira hein, qui a une quête. Mais pourquoi elle ne veut pas me la donner Parce qu'il fait nuit Lubomira, tu me casses les pieds. Je sais pas. Ben, ça a dû euh, merder quelque part. Bon, enfin, on a des, per des personnalités maintenant. Voilà. Donc au niveau de YouTube, je vais en rester là. Je vais continuer sur Twitch un petit peu le live. Mais ça fera l'épisode. On finit l'épisode 12 là. Et euh, on verra dans le prochain épisode pour augmenter tout ça. Donc au niveau de YouTube, on en reste là. On aura vu un petit peu toutes les mages, euh, enfin tout ce qu'il y avait dans la mage. Hein. Je pense, si vous avez des questions, bah, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous mettez votre commentaire, vous posez vos questions. Vous abonnez à la chaîne, le petit pouce en haut, blablabla, bla, bla, le petit pouce en bas. Si vous n'aimez pas, comme d'habitude, on va changer de saison et je vais être euh, au moment de payer des taxes. Voilà, donc ce sera l'épisode 13, le moment où on va payer des taxes. Donc, je vais rester sur Twitch par contre en live et bien sûr je vous le rebasculerai puisque ça sera à l'épisode 13. Voilà. Donc on en reste là pour YouTube. Plein de bisous. YouTube, je vous quitte là, mais je reste à l'issue de Twitch. Et euh, je vous reprends pour l'épisode 13. Bye bye